Le développement local initié il y a quelques années euh, en partenariat avec euh, Guinée 44 euh, a permis d'impacter euh, positivement euh, sur l'organisation euh, des structures de la société civile qui sont aujourd'hui fortement structurées et assez représentatives. Euh, défendant les intérêts de leurs associés. Et donc, s'inspirant de cet exemple, les collectivités ont décidé justement de se constituer aussi en association. Parce que les seules concertations qu'ils avaient avant, c'était autour de la tutelle administrative. Ainsi donc, les collectivités ensemble on demander, au cadre justement de la mise en œuvre du processus de développement local initié par guinée n'est-ce pas de mettre un accent particulier sur la plateforme, euh, par le renforcement de ses capacités, et par l'organisation également des échanges avec d'autres expériences d'intercommunalité qui se développent ailleurs sur le territoire, de la Guinée Et très tôt, nous avons dit qu'il faut aller vers une structure encore plus resserrée. Et cette fois-ci, associant les différents acteurs de la société civile sur nos territoires respectifs. Et alors, c'est là où l'idée d'intercollectivité est née. Et cette idée est a mûri progressivement à travers l'organisation de plusieurs forats qui a permis la maturation de l'idée. Donc ça a alimenté la réflexion pour la mise en place d'un comité provisoire d'abord de d'intercollectivité qui devait plancher sur, premièrement, les aspects institutionnels voir de plus près les textes juridiques en Guinée et ailleurs comment ce processus-là était en adéquation avec les politiques. Parce que nous avons estimé que les collectivités ne peuvent pas se développer à base clos. Et il fallait une synergie avec les autres acteurs associés. Et ça, c'est une volonté des collectivités. Et donc, notre, intercommun... notre intercollectivité donc, rassemble, c'est une institution qui rassemble les collectivités associées aux différents acteurs. Pour un premier temps, les acteurs majeurs constituent les organisations de producteurs représentées par le CICOPCA, le cadre de concertation des organisations de producteurs, avec la CAGE, la coordination des associations de jeunesse de Guinée, son antenne à Kinnia.